C'est bon, elle dort enfin Et eh bah ben, tu vois que t'es pas si nulle J'entends tout le monde dire toujours Oui Karen, elle est un peu nulasse, Bonne à rien, un poil dans la main Et celle là elle est nulle Tiens. J'ai faim, qu'est-ce qu'on bouffe Je sais pas, regarde dans le congélateur, je crois que t'as des steaks. Ah oh non, putain Puis que j'ai eu ton placenta, je peux plus voir un bout de viande, ça me fout la gerbe. Je crois que je deviens vegan. Des fois, tu mériterais vraiment de ressentir quelques contractions d'accouchement. Tu sais que, il paraît que ça équivaut à 30 coups de pied dans les couilles Mais ça fait pas mal les coups de pied dans les couilles. Ouais, et... mais ça c'est normal, c'est parce que t'en as pas Oh putain Et Eh ben, mes yeux elles sont juste là, meuf Alors si t'as envie de me taper dedans, vas-y, t'inquiète pas, je suis là, j'encaisse Arrête <rire> J'ai en une péridurale. Une péridurale Oh mais non monsieur, vous n'êtes ouvert qu'à 1 cm. Oh. De toute façon t'as voulu faire ta guerrière là, ta maline oui, je ferais pas de péridurale, mais finalement t'as craqué, tu sais pourquoi Parce que t'es une fiotasse. C'est tu sais pourquoi j'ai demandé une péridurale, parce que j'en pouvais plus de tes vannes pourries. N'empêche que je t'ai massé les lombaires pendant au moins 3 heures Et ça normalement c'est 90 euros, je les ai toujours pas vu hein. Ah si il faut que j'accouche pour que tu me fasses un massage. D'ailleurs avec le prix que ça nous a coûté les séances de sofro là, si t'avais écouté un petit peu mieux, peut-être que t'aurais pas eu besoin de péridurale. Non mais je suis désolée, imaginez une contraction, telle une vague et qu'il glisse délicatement le long de la plage, c'est pas ça une contraction, c'est pas une vague un putain de tsunami. C'est comme ce truc euh, des nanas qui t'expliquent que quand on leur pose pour la première fois leur bébé sur elles, c'est la plus belle odeur qu'elles aient jamais sentie. Mais c'est pas vrai, ça a pu. C'est comme quand tu rentres dans une boucherie mais avec l'odeur du vagin en plus. En parlant d'odeur justement, euh, j'hésitais je, je, à t'en parler mais au moment où t'as poussé vers la fin, avant que la petite sorte, il euh, y a eu un, Pff, un, un truc un attends, peu spécial. Attends. Non Si si je crois. Si je crois qu'elle est réveillée. Oui, oui, oui. Oh non, elle n'est pas réveillée. Si non. si elle est réveillée. Et l'odeur c'était quoi du coup Le. Ca -ca Karen Karen Alors petit mot de la fin sur ce premier épisode, juste pour vous dire que j'ai accouché à la maternité des lilas, c'est une super maternité, vous pouvez taper sur internet, ils ont des super notes, les équipes sont génialissimes, ils sont sur le naturel, sur l'humain, euh, j'ai adoré accoucher là-bas, si je devais accoucher une nouvelle fois, non jamais de la vie, euh, j'accoucherais là-bas. Hashtag maternité des lilas et euh, un gros bisou à ma sage-femme Elise que j'adore. Bisous les filles, bon accouchement et puis euh, à bientôt